Oui vous avez eu une autre vidéo du même sort mais pas grave parce que les commentaires se sont désactivés et ça a tout supprimé, fiché. Merci, aussi merci à, à Ludy qui a fait cette vidéo et à Foxy qui l'a montée. Quand je dis montée, c'est qu'il qu a juste modifié, remis la voix vers la mode normale à peu près. Bon voici la vidéo. Salut les amis j'espère que vous allez bien. Salut les amis j'espère que vous allez bien. L'intro c'est la même façon de parler genre Salut les amis, j'espère que vous allez bien C'est la même chose Aussi, quand Foxy demande De prouver que ce n'est pas elle euh, Juste Camelia Et bah fou, Il savait ce qui, savait ce qui Pas de réponse, il savait ce qui aussi après, euh, je crois que c'était encore il disait que c'était la même personne ou qu'il qu a fait la vidéo que Royal Queen et euh, Just Camilla, elle a complètement effacé ses vidéos. Et après elle dit, euh, YouTube c'est trop, c'est trop nul, nul, je sais pas quoi. Mais MDR, et dans un de ses posts à euh, Royal Queen, c'est pas les, les, ses abonnés, dit, hey, Just Camilla, qu'il appelle Just Camilla. Bon, c'est très grillé là, par contre, désolé, mais c'est grillé. <rire> Ah mais aussi, pourquoi c'est Royal Queen qui vient commenter dans les vidéos de Foxy au lieu de Just Camille Fake elle-même C'est très bizarre hein <rire> Ah mais c'est pas fini, c'est pas genre leurs deux chaînes sont créées le même mois, la même année. Bon ça, ça peut être une coïncidence mais quand même, c'est quand même bizarre et sus. Bon allez, au revoir. Et je ferai peut-être une vidéo euh, plus précise et tout sur euh, Just Camilla et euh, Royal Queen.